Est-ce que vous aimez le lapin en pruneau Est-ce que vous aimez le lapin en pruneau Manger du lapin avec des pruneaux. Vous n'avez jamais mangé Bon, j'espère que, que non, parce qu'on va parler de, de lapin. Le de petit lapin, de petit lapraux, tout gentil, tout mignon. Puis de lapins qui grandissent et puis qui, qui se multiplient. Un des personnages importants à propos de la multiplication des lapins. C'est Lowe Fibonacci dont vous avez sans doute entendu parler au cours de maths. Oui Oui. Et de ses lapins. Son mm -hmm. problème de lapin. Mm -hmm. Alors, puisque vous avez déjà entendu parler du problème de lapin de Fibonacci, on peut aller assez vite. Puisqu'il commence par évoquer un couple de lapins, imaginaire un peu. Hein. Un couple de lapins, avec des grandes oreilles bien sûr même tout petit des lapins et il les met dans un en enclos Alors comme c'est un couple de lapins, ben, ce couple de lapins va grandir et tant qu'ils sont petits, ils ne se multiplient pas. Donc, ces lapins grandissent et deviennent des grands lapins. Voilà, ça c'est un grand lapin avec des grandes oreilles. Et ce grand lapin, ben quand ils sont en couple, en tous les cas, ils ont une tendance à faire des petits lapins. Et les petits lapins, ils arrivent à la génération suivante. Donc, le couple de grands lapins fait des petits lapins et reste encore là. Donc, si je résume déjà le plan jusque là, au départ, en génération 0, on a un couple de lapins, un petit peu plus tard, disons un mois plus tard, ça se reproduit avec qu'un lapin, on a toujours un couple de lapins, et puis, un peu après, on a toujours le couple original et les petits. Donc, on a maintenant deux couples de lapins. Bon, ces lapins-là sont toujours là, et on va dire qu'ils sont immortels, en tous les cas, dans l'hypothèse de Fibonacci. Et puis, ces petits lapins-là, ils se mettent à grandir et donc ils deviennent des grands à la peine. continue de faire des petits aussi Cela là continuent de faire des petits des petits lapins ceux-là aussi font des lapins des pro et on va ainsi avoir de plus en plus de lapins au fur et à mesure que le temps passe bon on voit ici une progression ça va faire de plus en plus de lapins d'abord un puis un puis trois trois Couple de lapins, pas de lapins seuls. Hein. Lapins seuls se produit assez mal. Bon, on va voir trois couples de lapins. Et puis, on pourrait continuer ainsi le, le raisonnement. Et Fibonacci montre que la succession des chiffres du de nombre de lapins est relativement simple. Bon, c'est 1. 1 plus 0, c'est toujours 1. 2, c'est 1 plus 1. Puis 3, c'est 2 plus 1. Et le nombre suivant, ce serait la somme des deux nombres précédents. C'est comme ça que Fibonacci établit la suite, la suite de Fibonacci dont vous avez entendu parler au cours de maths. Mais on va en reparler au cours de la faute. Alors pour ça, je vais commencer par effacer mon tableau qui est là. Ça veut bien. Donc, ce qu'on va faire, c'est parler de la succession des générations de lapins dans la suite de Fibonacci. Cette succession, on va la mettre dans une structure dont on a déjà parlé la semaine passée. La structure de liste. Et dans une liste, on va indiquer le nombre de lapins, le nombre de... Coupe de lapin à chaque génération. Puisqu'il s'agit d'une liste, on va la créer pour commencer. Donc, je l'appelle liste. Est-ce que c'est suffisamment lisible Ou bien je passe ici dans le terminal et j'écris liste égale vous pouvez le faire donc sur le site émulateur réplique ou un autre, hein. mais ici, c'est peut-être plus lésine si je le fais comme ça. Bon, donc, la liste ou la suite de Fibonacci, on, met, on la met dans une liste au sens du langage Python. Donc, petit rappel à ce sujet, une liste se déclare entre des crochets, et dans une liste, je mets des éléments... Que je veux De n'importe quel type. Donc, l'autre fois, on avait mis les coordonnées X, les coordonnées Y de la tarte de la crème en volt. Ici, bah, par exemple, 1, 7, 3, 14, euh, 1, bc 18. Ceci est une liste en langage Python, C'est bien 3. 3.14, hein. Bon, c'est une liste, donc une succession d'éléments, une succession d'éléments auxquels je peux accéder par son numéro d'ordre. Particularité, en informatique, et dans le monde des ascenseurs, on commence toujours par l'étage 0. Quand je vais au rez-de-chaussée, je vais à l'étage 0 En informatique, on va aussi commencer par l'étage 0 autrement dit, si ceci s'appelle liste et que je mets cela dedans, si je veux sortir le premier élément de la liste, je vais l'appeler liste indice. Attention, la notation est un peu la même. Une liste, dans sa syntaxe, on l'écrit entre des crochets. Et ici, pour désigner un certain élément de la liste, donc, par exemple, liste indice 0, ça contient le chiffre 1. Okay. Liste indice 4, liste indice 4, c'est pas terrible d'effacer avec le doigt. Liste indice 4, c'est 0, 1, 2, 3, 4. C'est celui-là. Donc on peut toujours désigner un élément d'une liste par son numéro d'ordre en tenant compte du fait qu'on commence par 0. Si on a ça en tête, eh bien c'est parti, on peut commencer à travailler. Voilà, ce tableau est presque propre. En fait, la liste de Fibonacci... Elle commence non pas par une liste vide mais elle commence par une liste constituée de deux éléments 0 et 1 Au départ, il y a zéro lapin. Zéro couple de lapin, puis on introduit un couple de lapin. À l'étape suivante, combien y a-t-il de lapins dans la liste de couple de lapins, ben, il y en a toujours un qui est n'est pas à grandir, puisqu'ils ne sont pas matures, sont petits pro oui. puis ils deviennent un couple de lapins matures qui vont pouvoir se reproduire. Dès que ce couple de lapins matures s'est reproduit, on a combien couple de couples de lapins On a deux couples de lapins. Parmi ces deux couples de lapins, un n'est pas mature, il ne va pas se reproduire, mais l'autre va se reproduire encore une fois. Donc on aura combien de lapins 3. Bon. Et bien sûr, vous avez remarqué qu'à chaque génération, le nombre de couples de lapins, c'est quoi C'est la somme de du nombre précédent plus le nombre encore avant. Autrement dit, l'élément suivant de la liste, ici, 5. 5, et puis après 5, 8, et ainsi de suite. Alors, plutôt que de construire, on va bien avoir de taper tout ça, parce que qu'avant, plutôt de construire ça à la main, c'est calculer à chaque fois, eh bien ce qu'on va peut-être faire, c'est demander à l'ordinateur de faire le calcul à notre place. Et je recommence avec la liste Initial contenant les deux éléments, 0 et 1. Bon. Est-ce que je peux maintenant trouver un système pour faire grandir automatiquement ma liste, que ce soit l'ordinateur qui calcule bon. Un ordinateur qui calcule, c'est tellement évident, c'est ce qu'on va prendre comme solution. Bon. Il nous faut maintenant, puisqu'on a une liste contenant deux éléments, Ajouter un élément à la liste qui est la somme de ça plus ça. Bon, pour ajouter un élément à une liste, il y a une instruction. Vous vous souvenez de l'instruction Une méthode appliquée aux listes qui s'appelle append. Donc, si je veux ajouter un élément à ma liste, Que vais-je y ajouter alors, si je le fais à la main, je y ajoute, donc, maintenant... 1 plus 0. Oui, donc, ça fait... 1. Bon, on va vérifier que ça fonctionne. OK Alors, moi, je dois enregistrer ceci. Donc fichier enregistré sous, je l'appelle euh, FIBOchi.py. Vous, vous pouvez, si vous êtes dans l'émulateur, vous pouvez l'exécuter tout de suite. Moi, euh, je dois vérifier d'abord où je l'ai enregistré. Je l'ai enregistré dans mon répertoire qui s'appelle Python. Donc ici dans mon terminal, je vais un tout petit peu agrandir pour que vous voyez mieux je dois me déplacer, donc tout ça vous ne devez pas faire, hein, si vous êtes dans l'émulateur, moi je me déplace dans le répertoire qui s'appelle Python, voilà, et là, moi je dois demander l'intervention de Python 3, et je lui demande d'exécuter le programme qui s'appelle Fibonacci.py. Donc chez vous c'est bien tout simple, vous l'avez déjà exécuté, j'imagine Oh Non OK. Je suis distrait. Ce ne sont pas des crochets, Et évidemment. C'est une fonction, une fonction... Ça se met entre des parenthèses. Donc, je vais réenregistrer, je reviens. Et cette fois-ci, c'est quand même plus joli. On a bien la suite 0, 1, 1. Et si on voulait continuer à la main... Liste, point, append, 2. Voilà, je l'enregistre, je reviens là, je relance, et bien sûr, ça fonctionne. Bon, il n'y a évidemment aucun intérêt à travailler comme ça, c'est au moins aussi ennuyeux que de mettre des chiffres les uns derrière les autres. Bon, en maintenant sur l'automatisme qui va nous permettre de travailler. Le chiffre 0, en position 1, c'est le chiffre 1. Ou le nombre, en fait. Bon. Comment est-ce que je vais éventuellement changer ceci Plutôt que de mettre 1 à la suite, je vais dire appel, ça, ok. Mais je vais appel quoi ben, L'élément qui est là, plus, donc additionné de. Qui est là. Donc l'élément qui est à en position 0 plus l'élément qui est à, en position 1. Donc, en fait, ma notation va devenir plus complexe. Je viens d'accord avec vous. Liste indice 0 plus liste indice 1. Est-ce que vous êtes d'accord bon, avec moi pour dire que ça et ça, ça va faire la même chose okay. Et alors, ici, comment est-ce que je peux remplacer ça par quelque chose de plus compliqué que, comme ceci Ça va faire appel de liste indice 1 plus liste indice 2. Et ainsi de suite. Bon. Ça ne simplifie pas les choses. Sauf que, on pourrait décider que ceci, c'est l'élément n de la liste. Ceci, c'est l'élément n plus 1. OK Si n est égal à 0, n plus 1 1. Bon. Décidons que m est égal à 0. Donc, ici, j'écris liste indice n. Et ici, j'écris n plus 1. plus 1. Ça ne simplifie toujours pas les choses. Mais, à l'étape suivante, à l'étape suivante, plutôt que d'écrire 1 et 2. Imaginons que maintenant, pour l'étape suivante, je dise que n reçoit 1 maintenant. J'ai ajouté une unité à n. Qu'est-ce que je peux faire à l'étape suivante ben, Je prends la même instruction, appelle liste indice n l plus liste indice n, plus, liste n plus 1. Et donc, à chacune des étapes suivantes, ce sera cette instruction-là, si on a adapté la valeur de n. Si c'est la même chose à chaque fois, on ne va pas s'embêter à écrire appel, dis, indice n, plus n, appel, appel, comme ça, 50 000 fois. On va utiliser, bien sûr, une répétition, une boucle. Bon, une boucle. Quelle boucle va-t-on utiliser Jusqu'à maintenant, on en a parlé de deux sortes de boucles. La boucle fort, dans laquelle on décide à l'avance du nombre de tours que l'on va faire, ou la boucle while, celle qu'on a utilisée l'autre fois, qui va s'exécuter tant qu'une certaine condition est réalisée. Laquelle va-t-on prendre Ici, on peut prendre une ou l'autre. Avez-vous une préférence ouais. Peut-être que oui. Oui. Allez, c'est parti pour un. Bon, je vais tout effacer ce que j'ai écrit au marqueur, ce sera plus simple. Et puis, on va commencer à travailler proprement. Je vais peut-être juste laisser ce on va calculer combien d'éléments de cette série, de cette suite de Fibonacci Combien vous ferait plaisir 10. 10 oh, Tu n'es pas très ambitieuse. Mais bon, on peut commencer avec 10. Bien. Donc, on va se mettre un petit compteur et lorsque le compteur sera arrivé à 10, on arrête tout. Comme ça, on a une suite de 10 éléments. Donc, Y, N, N, N, N, hein, par exemple, est tant que N est plus petit que 10. Ça va Alors, on y va. Liste. le programme va me rigoler à la tête et maintenant il va m'envoyer un paquet d'insultes. Avez-vous déjà une idée pourquoi ceci ne pourrait pas fonctionner En principe, vous devez pouvoir trouver. Parce qu'on n'a pas dit c'est quoi n Parce qu'on n'a pas dit la valeur initiale de n. C'est déjà une première raison. Alors, qu'est-ce que tu suggères comme valeur initiale à n Forcément... 0. Euh, zéro zéro. Donc, on initialise la valeur de n, n égale à 0. Bien. Ça, c'est déjà pas mal. Et puis, on rentre dans la boucle. On prend l'élément 0 plus l'élément 1. On les additionne et on les ajoute à la liste. Que faut-il faire encore? Parce que si on revient là, On va faire pour passer à l'élément suivant. Si je fais ceci, par exemple, n égale 1, est-ce que ça résout mon problème Et si ça ne le résout pas, pourquoi Ça recommence. Parce que ça... Ben, oui, ça recommence, au temps suivant. Bien sûr. Alors, quelle est votre suggestion n égale n au début plus 1. n égale N plus 1. Notation, bien sûr, qui fait sursauter un mathématicien, mais ce n'est pas des mathématiques qu'on fait ici, hein, c'est de la programmation. Donc, textuellement, ceci veut dire, dans N, mets l'ancien contenu de N et ajoute-y 1. D'accord Une fois que c'est fait, je vais peut-être... Qu'on y est presque. Hein. Ouf. Je mets un hashtag là, je mets un hashtag ici. Hashtag, vous savez, à ouais, quoi ça sert. Hein. Donc, ça met un commentaire. Et par contre, donc à la fin de la boucle, print, liste. Pourquoi est-ce que je l'ai mis à la marge? Ouais, ce n'est plus dans la boucle, ce sera à effectuer après l'exécution de la boucle. Voilà, moi, j'ai enregistré. Je vais nettoyer mon tableau parce qu'on n'a plus besoin. Tout ça a été écrit maintenant dans notre programme. Voilà. Liste. Et maintenant, on va voir si on s'est emmêlé les pinceaux quelque part. Je dans mon terminal, je relance le programme. Je pas. Et je constate que chez moi, en tout cas, il ici de 3 plus 2, 5, plus 5, plus 3, 8 plus 5, 13 voilà, je fais 89 ça n'a pas été trop dur pour euh, Python on lance quelque chose de plus consistant 100, allez, c'est parti Chez moi, il est déjà fini. Le double point, ouais. Voilà. Ok Donc là, on a un paquet de nombres de la suite de Fibonacci, comme devoir pour la semaine prochaine, avec une calculette. Faire la même chose. Non, allez, je colle. Bon, voyez avec quelle facilité on a ça. Bon, et eh bien, avec ça, nous avons un programme qui calcule, qui détermine, qui crée la suite de Fibonacci.